Bonjour à tous, alors c'est pas tout à fait vrai, hein. je suis à 100% Lead développeur et troller chez M6, sur JavaScript en particulier. Euh, bah justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire un peu, vous raconter l'histoire qu'on a vécue dans nos équipes pour mettre en place l'asynchrone. Et euh, avant l'histoire, il y a une autre histoire, un préquel. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être que certains d'entre vous étaient là l'année dernière, je suis déjà venu parler d'asynchrone. Et euh, c'était une conf enfin, un peu plus théorique. Donc, au final je suis euh, très content de revenir. Maintenant je vais faire euh, l'épisode 2, la partie pratique. Et finalement les deux se complètent assez bien. Donc n'ayez euh, pas peur de passer de l'un à l'autre. Si finalement euh, ce sujet vous donne envie de creuser, etc. Euh, N'hésitez pas. Pour la petite anecdote, euh, bah, je suis allé euh, voir un peu ce que j'avais dit l'année dernière pour voir si je n'avais pas dit trop de bêtises. Et j'ai vu euh, à tout hasard, j'avais deux commentaires ici sur le site d'hébergement que je n'étais pas du tout allé voir. Donc, je voulais partager avec vous euh, ces deux commentaires. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vous peut-être que c'est vous. N'hésitez pas à venir me voir après. Donc, il y a Seb 7 557, qui dit qu'il n'a pas compris. Euh, c'est vrai que c'était un sujet un peu tricky, notamment avec les générateurs. Donc, ça, c'est un retour que j'avais eu. Euh, donc, euh, bah, voilà, c'est toujours intéressant de faire des retours et comme ça, on peut le prendre en compte. Un autre retour euh, bah, qui dit que je suis un imposteur, hein, clairement, euh, qui dit qu'en fait, on ne peut pas faire de la synchrone en PHP. Euh, donc bah là, c'est un peu un échec, hein, clairement. Euh, donc en fait, je ne suis pas le seul à dire euh, oui, on peut faire de la synchrone en PHP. Il y a plein de gens qui le disent, c'est depuis longtemps. Donc c'est possible, ayez confiance. Et alors, oui, il n'y a pas besoin d'avoir vu la, la conférence précédente, il y a juste un prérequis, c'est faut y croire un tout petit peu. Parce que si vous venez et que vous vous dites euh, non, mais ce n'est pas possible, il ne va jamais réussir à me convaincre, c'est sûr que là, les 30 prochaines minutes vont être un petit peu longues. Donc, on est tous dans le bon état d'esprit, on se dit, oui, la synchrone est possible, et comment est-ce qu'on l'utilise Histoire, l'histoire commence. Il était une fois, Sysplay. Sysplay, c'est l'application des chaînes du groupe M6, donc pour voir et revoir ses programmes favoris, en catch-up, en replay. C'est une technologie aussi, Sysplay, une technologie qu'on a déployée pour d'autres groupes de chaînes, donc au sein du groupe RTL, donc il y a la Belgique, la Croatie, la Hongrie, j'ai un collègue qui est venu vous en parler l'année dernière aussi. Et donc au milieu de tout ça, euh, votre serviteur, architecte du back-end, artisan du PHP, euh, l'une de mes nombreuses tâches, c'est bah, de veiller à ce que les API tournent bien. Donc on en a un certain nombre. Et euh, moi je regarde du côté d'API, et de l'autre côté, il y a toute une myriade d'applications avec des développeurs tout aussi talentueux, au même s'ils font du Javascript. Et donc, euh, pour l'application mobile, euh, ça n'a rien à voir avec ce que Gaétan nous a dit. Donc pour l'application mobile, typiquement, voilà, ils ont un set d'instructions, on leur dit, vous appelez d'abord tel API pour avoir la géolocalisation, tel API pour avoir les détails de l'utilisateur, sa connexion, tel API pour avoir, etc. etc. Et ainsi de suite. Et un inconvénient, c'est qu'on a plein d'applications, surtout quand on fait de la vidéo. Donc, il y a iOS, Android, le site web, il y a les applications sur chacune des box, des box de votre fournisseur Internet, les Smart TV, etc. Et ça continue sans arrêt. Et donc là, on voit très bien que le problème ne fait que se répéter. C'est-à-dire que toutes les instructions qu'on a dû donner à une équipe front, eh bien, il faut les répéter. Il faut que ce soit les mêmes. Et lorsqu'une équipe produit nous dit on a une super idée on aimerait juste changer ça, ben, on dit, ben, on ne peut rien, c'est tout côté front, il faut faire le changement sur chaque front, et c'est assez frustrant. Et donc, il y a quelques années, à peu près deux ans, on est venu avec une idée complètement révolutionnaire pour nous, mais pas tant que ça finalement, c'est des patterns qui existent déjà, c'est l'idée d'avoir une API Gateway, une sorte d'API qui fait, qui fait l'interface métier, donc c'est aussi le front-end for back-end, L'idée, c'est on réduit énormément les appels faits par les applications front. Elles n'en font qu'un seul, et nous, on a toute l'intelligence, entre guillemets, métier, qui est dans cette API Gateway, qu'on appelle toutes nos API. Et si on change le produit, et si on augmente le nombre d'API, si on rajoute des choses, ça ne change rien pour les front. Et toutes les stratégies de résilience que Pascal Martin vous a brillamment expliquées hier, et que bien sûr, on implémente du premier coup, et eh bien, là, l'avantage, c'est qu'on peut tout faire une seule fois et c'est répété sur tous les fronts. Est-ce que ça, cet appel est important Est-ce que je peux attendre Etc. Etc. Donc ça, c'est sur le papier. Et ensuite, ben, on a cherché comment, comment on fait ça. Donc, euh, le plus gros défi, c'est qu'on se rend compte, qu'il va falloir qu'on envoie plein de requêtes HTTP. Avant, ce n'était pas notre problème. On disait, ben, faites du JavaScript, vous savez faire de la synchrone, débrouillez-vous. Alors, il faut savoir que certains fronts, c'est pas du JavaScript, donc c'est pas forcément facile de faire de la synchrone. Donc, on se récupère ce problème-là. Il faut faire plein de requests. Alors, partons de ce qu'on sait faire, une approche synchrone, on va dire, classique. J'ai un ensemble de requêtes. Je fais une boucle for each. Je fais, euh, voilà, J'envoie ma request. Là, c'est avec quelque chose qui ressemble à Guzzle. Euh, je parse la request. Et puis, j'applique la business logique, quelle qu'elle soit. Si on se représente un peu ce que ça donne, eh ben c'est très linéaire, très séquentiel, à savoir que d'abord je traite ma tâche A, donc j'envoie la requête HTTP, j'attends, et puis ensuite je fais mon parsing, ma business logic sur A, et puis j'enchaîne avec B, etc., etc. Et plus je vais rajouter de requests, eh ben ça va, le temps de réponse va linéairement augmenter, grosso modo, en fonction de mon nombre de requests. Donc c'est très simple, très intuitif, mais ça ne passe pas à l'échelle. Donc on se dit, eh ben, si on faisait quelque chose de plus malin et qu'on faisait de la concurrence, c'est-à-dire faisait, si on faisait plusieurs choses en même temps, on a tendance à se représenter, ben, du coup, on va faire tout ça vraiment en même temps. Or, ce n'est pas possible en PHP. PHP est single threaded. Ça, Julien Paoli l'a expliqué hier aussi. C'est très bien d'être en dernier. En fait, comme ça, je peux citer toutes les autres conférences d'avant. Euh, et donc, euh, PHP ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Et c'est très bien, et ce n'est pas le seul. Il y en a plein qui le font. Ça évite de se poser vraiment des des problématiques beaucoup plus complexes sur le multithread. Mais alors, comment on fait Et c'est là que vient l'asynchrone. Ce qu'on a vu avant, c'était de la programmation parallèle, ce qui est une forme de concurrence. La programmation asynchrone, c'est une autre forme de concurrence, mais qui n'est pas de la programmation parallèle. Donc la concurrence, pareil, un exemple avec Guzzle, ça, c'est des choses qu'on faisait déjà euh, sur, très ponctuellement. Donc on envoie les, les requests, on récupère des promesses, ça, ça a été expliqué tout à l'heure par Nicolas Bricasse. Donc, on a un ensemble de promesses. Euh, on les envoie, on attend le résultat. On peut dire, euh, j'attends toutes les promesses, peu importe dans l'ordre où elles arrivent. Et puis ensuite, pour chaque réponse, une fois que j'ai tout, euh, je les traite, je fais et le parsing et ma business logic. OK, qu'est-ce que ça donne sur notre schéma Eh bien, on va décaler un peu tous les traitements PHP et on va se retrouver à faire tous nos appels en asynchrone en parallèle et puis faire les traitements derrière de manière synchrone. Alors, on ne ment pas, PHP fait bien qu'une seule chose à la fois, puisque tout ce qui est en rouge, ce sont des appels réseau, on délègue ça au système, c'est-à-dire curl euh, le, le fait bien, euh, on envoie des appels, et puis on viendra voir plus tard hein, si c'est fini. Donc PHP ne fait rien pendant ce temps-là, et puis ensuite, une fois que tout est terminé, bah, PHP va se mettre à bosser, et là, il va tout faire, et en faisant une seule chose à la fois. Donc il envoie tout, on attend du coup la requête la plus longue, et puis ensuite, on peut, on peut tout traiter. Et on peut encore faire mieux. On peut faire mieux en exploitant mieux les, euh, les Promises. Donc on, on détaillera un peu ce que c'est, euh, on verra un peu plus en détail ce que c'est après. Mais les Promises, donc je peux envoyer ma request, au lieu de la mettre dans un tableau tout de suite, je vais d'abord utiliser euh, la fonction zen pour dire et quand ce but sera atteint, c'est-à-dire quand on aura le résultat de la requête, eh ben, tu vas faire ce traitement. Je te donne une fonction, et euh, je te dis sur cette requête, tu vas faire le JSON des codes, puis appliquer ma business logic. Et à la fin, j'ai un nouveau tableau de promise et je dit « Bon, j'attends que tout soit fait. » On reprend notre exemple précédent. Qu'est-ce que ça change eh bien, Au lieu d'attendre que, que toutes les requests soient terminées, ce qui change, c'est que dès qu'il y en a une qui est terminée, on va vouloir la traiter. Donc, la première, c'est B, elle est terminée. Je la traite d'abord, et puis ensuite E, et puis ensuite A, et C, et D. Et on voit bien qu'il n'y a aucun chevauchement. PHP ne fait toujours qu'une seule chose à la fois. Par contre, on a un petit peu optimisé en agençant mieux euh, l'exécution le, de PHP. On n'attend pas la plus longue, mais dès que quelque chose est prêt. Et bien voilà, ça c'est la, la programmation asynchrone. Et, mais là, c'est le cas simple. Okay c'est le cas simple, voilà, j'ai toutes ces requests envoyées, je les envoie, et ensuite je fais tous mes traitements. Dans la vraie vie, et ben, ça va être un peu plus compliqué. Et le but c'est de mettre vraiment ça, de la synchrone de partout. On va voir un peu un exemple un peu plus concret. Donc, imaginons qu'au départ, on n'ait que deux requests à lancer en parallèle, donc A et B. Disons, euh, une requête pour avoir les infos de mon utilisateur et puis euh, une requête à part pour avoir euh, du contenu sur le catalogue. OK, je lance. Bon, ma bah, PHP ne peut rien faire au départ. Ah, une requête se termine. Je récupère le résultat, j'analyse, je fais ce que, ce que bon me semble avec le résultat. Et puis là, je décide, tiens, et là, maintenant, il faut que j'envoie deux autres requests c'est eux E partent, j'attends un petit peu, ah, il y a la, la requête A justement qui se termine, je la traite, je la traite, et ensuite j'en lance une, une cinquième. Et ensuite on enchaîne, euh, E se termine, je peux la traiter, là il commence à se passer quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que quand j'ai terminé de traiter E, il y a déjà une request qui est déjà prête, et là PHP ne va même plus attendre, et c'est là où vraiment... on on rentabilise l'insynchrone, c'est-à-dire que finalement, ce qui s'est fait en tâche de fond, c'est fait pendant que PHP faisait quelque chose, et au final, il continue, il a toujours quelque chose à faire, il n'y a plus d'attentes euh, inutile. Si on doit vraiment résumer ça, la, la programmation asynchrone, c'est réduire euh, toutes les attentes inutiles. C'est exactement ce qu'on disait sur la conférence sur le JIT hier, à savoir que euh, le JIT, c'était super pour... Euh, optimiser euh, quand le cpu tourne mais quand le cpu quand php fait rien au final euh, et c'est souvent le cas quand on fait des IO et eh ben il euh, n'y a pas grand chose à optimiser et eh ben là ça nous permet de dire si tu fais rien attends, moi j'ai quelque chose à te donner à faire donc tout cet agencement euh, vraiment utiliser la programmation asynchrone dans tous les sens ça demande un peu plus d'outils que euh, montre un peu ses limites là dessus et donc on a cherché un framework et des frameworks il y en a plein donc ça c'est le petit slide euh, animation il euh, y en a plein, ils ne sont, ils sont pas tous maintenus. Si vraiment je devais vous en citer deux, si vous en aviez deux à creuser, à étudier, ce serait React PHP et AMP. Euh, React qui est très utilisé, et euh, AMP on va dire, qui est le challenger, qui est celui qui monte. Il euh, y a dessous ces deux frameworks PHP, il y a aussi plein de libs d'extensions C qui, elles aussi, implémentent des event loops de, de, et qui permettent de, de, de piloter, on va dire, l'insynchrone. Donc là, on se rend compte que, pour quelque chose qui est impossible en PHP, on commence déjà à avoir un peu de choix, un peu de combinatoire possible. Donc, et bien, et comment on fait le choix euh, Nous, on a étudié un peu les possibilités. Un des bons critères pour nous, ça a été euh, de voir comment les deux frameworks, à savoir React et AMP, géraient les promesses. Donc, une promesse, on en a déjà parlé un peu, c'est euh, vous appelez une fonction asynchrone. Elle ne peut pas vous donner le résultat tout de suite parce qu'elle a d'autres choses à faire. Elle essaye de vous répondre le plus vite possible. Donc, elle vous donne une promesse. La promesse, c'est euh, « je te promets que tu auras le résultat, mais euh, pas tout de suite ». Donc c'est un objet qui permet d'attendre de, et de pouvoir dire euh, « qu'est-ce qu'on va faire après ». Et là, il y a deux philosophies. Donc il y a les euh, promise A+, ou Zenable, euh, qui sont assez euh, connus, qui sont utilisés dans React, mais aussi euh, très répandus en JavaScript. Et donc là, l'idée, c'est sur cette promesse, je peux faire un zen et donner une fonction, c'est-à-dire quand cette promesse sera résolue, quand le résultat sera arrivé, tu pourras… Enchaîner avec cette fonction. Donc là j'en enchaîne deux, je dis bah, voilà, j'affiche A, j'attends une fonction asynchrone, ensuite tu afficheras B, ensuite tu attends encore la fonction asynchrone et tu afficheras C. Ça fait utiliser beaucoup de fonctions. Là on est dans le cas où ça marche bien. Il n'y a pas les erreurs à gérer, euh, j'ai pas mis des use euh, pour récupérer les variables du scope précédent, etc. En fait, on se rend compte que c'est un peu moins lisible, ça casse un peu le, le flux de lecture. On s'en rend compte surtout quand on utilise l'autre approche, qui est l'approche avec des yields, avec des, euh, des générateurs. C'est exactement ce que je présentais l'année dernière. A euh, savoir qu'une euh, promesse, on va pouvoir la résoudre en utilisant le mot-clé yield. Donc, yield, c'est une, une interruption de fonction, c'est-à-dire que la fonction va s'interrompre, elle va dire « bon bah j'ai une promesse à résoudre ». Derrière, c'est le framework, l'event loop qui va la récupérer, et qui va dire « ok, je te réveille quand, euh, quand ton résultat est arrivé ». Et là, on voit tout de suite l'avantage, c'est que ça relinéarise énormément le, le flux de lecture, c'est beaucoup plus euh, lisible, il y a moins de problèmes de l'enfer des callbacks, euh, et le petit bonus, c'est que euh, les erreurs, ça se gère euh, as usual, c'est-à-dire que les yields peuvent générer des exceptions, c'est-à-dire si votre euh, traitement asynchrone génère des exceptions, vous catcherez les exceptions exactement de la même manière, il n'y a pas de syntaxe particulière, juste le try-catch, euh, comme d'habitude. Donc ça, c'est vraiment l'élément, nous, qui nous a fait pencher, on va dire, euh, on s'est dit, on va utiliser les générateurs pour la maintenabilité. Et la chose à retenir, qu'est-ce que ça change Eh bien, on utilise yield pour résoudre une promesse. Ce qu'on voulait, c'était aussi essayer de ne pas trop s'attacher à un framework. Euh, et aussi, on se disait, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un code, finalement, qui, euh, qui est indépendant du fait d'être synchrone ou pas Et ça. C'est une fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'un programme asynchrone est différent d'un programme synchrone. On a besoin, à des moments, de dire explicitement, j'ai envie d'optimiser ça, on verra, il y a quelques idées d'optimisation, et il y a un moment, votre code, votre logique métier, elle sera asynchrone. Donc ça, on a essayé de trouver des moyens de, de contourner, et non. On est obligé de, que ce code soit asynchrone. Bon, on fait avec, mais du coup, toute l'utilité, euh, d'où la nécessité pardon, de trouver... Euh, le bon framework, la bonne librairie pour le faire. Alors du coup, on se dit, bah, il y a peut-être un standard, à savoir une interface. Et si au moins on se couplait à une interface PSR, bon, bah, on se dit, on a toujours la possibilité de, de changer après, de faire un autre choix. Alors les standards en asynchrone, en PHP, c'est compliqué. Euh, il y a un an, j'étais venu vous dire qu'il y avait une extension, une RFC pour PHP Fiber qu'il y avait aussi une, une extension euh, Extasync qui était en cours euh, d'élaboration pour étendre le langage, pour mettre des sync-awaits, et en fait, ça n'a ça pas marché. Donc, je ne suis pas dans, les, euh, dans, les, dans ces discussions-là, mais euh, effectivement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui arrive à émerger. J'espérais beaucoup que PHP 8, peut-être qu'il y aurait des pistes là-dessus, et bon pour l'instant, il euh, n'y a rien. Donc on se retrouve dans un cas un peu, un peu bizarre où on a un standard un peu de facto React parce qu'il est beaucoup utilisé, mais avec une syntaxe très prometteuse à côté sur AMP. Et donc quand il faut choisir, euh, moi en tant que lead dev, je préfère ne pas choisir. Et donc on a fait un NEM framework. Alors, c'est pas vraiment un framework en fait. C'est vraiment juste un ensemble d'interfaces. Donc c'est pas une PSR quoi, mais nous on s'est dit on va respecter ces interfaces-là on va faire des adaptateurs et, euh, et puis voilà. et on a partagé euh, ces ensembles d'interfaces et d'adaptateurs. Donc là voilà, il y a quoi Il y a quatre interfaces qui se courent après et puis euh, les adaptateurs, on a fait un pour euh, AMP, un pour euh, pour Guzzle pour les appels, un pour euh, React et on s'est euh, amusé à faire euh, notre propre euh, fra... enfin notre propre event loop, même une event loop synchrone pour pouvoir aider sur les tests. Donc au final, le choix React, PHP ou AMP, c'est juste un détail d'implémentation. On a commencé avec AMP, ça marchait très bien, et puis là, finalement, il y a des petites libres sur React qui pourraient nous aider à faire du cache, etc. Bon, on va peut-être passer là-dessus. Finalement, ce n'est plus vraiment un problème. Et c'est exactement pour ça qu'on a choisi de passer par, par ce type d'interface. Une autre question que vous allez sûrement vous poser si vous envisagez de faire de la synchrone, c'est est-ce que je dois euh, faire tourner un serveur HTTP en PHP c'est souvent un exemple qu'on voit dans les, dans les, premières, dans les premiers tutoriaux React, par exemple. C'est aussi exactement la philosophie que, que porte Node, typiquement. Node, c'est du JavaScript qui fait tourner un serveur HTTP, et du coup, c'est super parce que ça permet vraiment d'optimiser. C'est-à-dire que quand votre première requête est bloquée sur quelque chose, et bien le, le processeur peut switcher et passer sur une autre requête. Ce n'est pas du tout la philosophie qu'on a avec PHP, puisque avec PHP, bah, vous savez, on prend la requête, et puis on meurt à la fin, et, et on crache tout. Et euh, ça a des avantages, parce que euh, sur un, quelque chose qui tourne longtemps, typiquement si vous faites un, un serveur euh, HTTP en PHP, bah, il faut penser à la mémoire. Attention à tous les logs qu'on met dans un tableau, en se disant, non, mais c'est pas grave, de toute façon à la fin, la, la mémoire, elle se libère. Il faut faire attention, bah, si ça crache, il faut relancer. Euh, Est-ce que tous les outils qu'on a sur Nginx, Apache, bah, typiquement on est en train de remplacer Nginx et Apache en PHP. Donc bah, c'est donner un peu plus de responsabilité à PHP, et ça nous, euh, pff, bon, on voulait pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et en fait, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien faire de la synchrone sans avoir un serveur euh, HTTP en PHP. La subtilité, enfin c'est même pas une subtilité, en fait on lance une event loop juste à l'endroit où on veut faire de la synchrone. Donc typiquement, tout ce qui est Symfony, donc il y a toujours Nginx devant, ça passe dans PHP, dans Symfony, tout se fait normalement, et puis dans le contrôleur, on va dire c'est le point le plus haut où on peut commencer à mettre ce qu'on veut, Et ben on lance une event loop, et puis on lance notre première fonction asynchrone, qui va en lancer d'autres, qui va en lancer d'autres, etc. À la fin, on a un résultat, et puis une fois qu'on a le résultat, Symfony reprend la main de manière synchrone, et puis voilà, ça ne change rien sur l'avant et l'après. Donc pour résumer, c'est vraiment les quatre, quatre décisions. Donc déjà, on avait le bon use case pour faire de la programmation asynchrone, à savoir bah, on avait plein d'appels HTTP, donc plein de moments où le, le CPU n'allait rien faire. Utiliser les générateurs, ça c'est pour la maintenabilité, pour la syntaxe. Des interfaces pour euh, choisir de ne pas choisir. Et enfin, euh, l'event loop local pour éviter d'avoir à changer toute la stack. On reste sur ce qu'on sait faire, on met juste de la synchrone là où on veut en mettre. Eh ben, on continue l'histoire, et maintenant on se dit euh, comment, comment on commence, par où on attaque. Donc, typiquement, c'est les appels HTTP qui nous intéressent. Donc, imaginons qu'on a cette stacks, donc fou 1 fou 2 fou 3 et que dans FOO3, on fasse un appel HTTP. Vous allez très vite faire face à un, à un petit effet de bord que j'appelle la propagation asynchrone. A savoir que si, du coup, je suis avec mon framework, imaginons euh, Tornado, et que je veux... Faire un appel asynchrone, on a dit j'utilise yield okay, pour euh, pouvoir résoudre de manière asynchrone euh, la promesse que va me renvoyer du coup, mon client HTTP asynchrone. Le problème c'est que maintenant, si je fais un yield, euh, bah, ça devient un générateur, donc ça veut dire que ça devient une fonction asynchrone qui va devoir renvoyer une promesse, donc mon prototype il est plus bon. Donc au final, je vais devoir remplacer, je retourne une promesse. Et du coup, la fonction implante au-dessus, bah, même problème, elle appelait foot 3 fou 3 qui euh, devait retourner un entier, et maintenant, elle ne retourne plus un entier, elle retourne une promesse. Et pour résoudre une promesse, j'utilise yield. Ah, mais si j'utilise yield, ben du coup, ça devient un générateur, ça devient une fonction asynchrone, donc même si je renvoyais void avant, maintenant, il faut que j'envoie une promesse. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on s'arrête où Eh ben on s'arrête là où on a démarré notre event loop. Donc, à savoir si ici, on, on suppose que c'est dans fou 1 qu'on a lancé euh, ce job, ben là, je vais avoir une instruction qui va me dire « Attends de manière synchrone cette promesse. » Et donc, c'est un peu l'équivalent de ce qui va se passer dans notre contrôleur Symfony. Donc, là, on voit bien que euh, c'est un, un effet de bord qui arrive aussi bien que ce soit dans un nouveau projet ou dans un, un ancien projet. Il faut bien penser que euh, si vous voulez faire juste un appel à, à un SDK, par exemple, en asynchrone, typiquement le, le SDK Amazon, vous voulez juste faire un appel en mais bah, le problème c'est que vous allez éventuellement devoir changer tous les prototypes pour revenir jusqu'à l'appel racine qui se charge de l'event loop. Donc ça, que ce soit dans un nouveau projet ou un ancien projet, il faut, il faut avoir conscience de ça. Donc c'est pour ça que, notamment qu'on redéfinit une interface euh, HTTP client parce que on, on s'est basé sur l'interface HTTP client PSR. Le problème c'est que nous on retourne une promesse, on ne retourne pas une, une PSR réponse. On est obligé de retourner une promesse d'avoir une réponse. Donc, c'est un peu naïf à dire, mais quand vous appelez une fonction asynchrone, et bien vous devenez asynchrone. Et ainsi de suite, et ça se propage. Une autre évidence, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que si on ne fait pas de concurrence, la programmation asynchrone ne sert à rien. C'est-à-dire que je peux très bien faire tout en asynchrone mais euh, si je ne fais pas de concurrence, ben, ça va juste complexifier inutilement. En fait, je vais faire ça de, de manière synchrone, mais avec un framework asynchrone. Un petit exemple tout de suite pour se rendre compte. Euh, J'ai ici euh, deux appels que je fais dans ma fonction fou. Euh, un premier appel où je veux récupérer de manière asynchrone les détails de mon utilisateur, et un autre pour récupérer les détails de mon catalogue. J'ai deux yields qui se suivent, et puis ensuite, avec ces éléments, je construis une page. Là, on voit bien que ben, l'enchaînement, je suis obligé d'attendre... La, la résolution de la première promesse avant de pouvoir attaquer la deuxième, et puis euh, attendre la fin de la deuxième pour pouvoir euh, créer ma page. En fait, pour faire ça, typiquement, pour activer la concurrence, il y a une instruction dans tous les frameworks, c'est all en général. Ici, avec Tornado, ça s'appelle promise all. L'idée, c'est donne-moi des promesses et je te fais une autre promesse qui sera résolue quand toutes les sous-promesses seront résolues. C'est-à-dire, peu importe l'ordre de résolution des promesses, moi, je te notifie juste quand tout est fini. Et, euh, et du coup, tu peux récupérer tous les résultats, mais peu importe l'ordre de résolution. Et là, effectivement, on voit bien que je vais pouvoir récupérer mon contenu utilisateur et mon contenu euh, de, de page de manière indépendante et de manière, du coup, concurrente. Les cas un petit peu plus complexes, c'est effectivement ici, je dois récupérer ensuite des informations premium qui dépendent de mon utilisateur. Donc ça, je ne peux pas le mettre dans le promise all juste au-dessus, parce que, bah, à ce moment-là, je n'ai pas l'utilisateur. Il faut bien garder à l'esprit que dès que vous voyez deux yields consécutifs, c'est-à-dire dès que vous résolvez deux promesses consécutivement, euh, pour le code, pour le, le framework asynchrone, ça signifie que ces deux promesses sont interdépendantes. C'est-à-dire que vous devez forcément avoir une dépendance entre la deuxième et la première. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une optimisation à chercher, c'est-à-dire qu'on pourrait lancer en concurrence. Donc, typiquement, dans le cas précédent, on va créer une fonction intermédiaire. Donc, typiquement, on va dire, je veux récupérer l'utilisateur et ses informations premium. Donc là, bah, oui, il y a une dépendance. Donc, je chaîne mes deux guides, mes deux résolutions de promesses. Et cette fonction, cette nouvelle fonction asynchrone, je vais pouvoir l'insérer dans mon exemple précédent. Donc, ça, c'était avant. Et ensuite, quand j'utilise ma nouvelle fonction asynchrone, j'ai une nouvelle fonction qui est un peu plus longue, mais que je peux lancer en parallèle de la fonction qui récupère les contenus du catalogue. Et là, pareil, je récupère, je gagne un petit peu de temps, une petite optimisation. De manière générale, en utilisant la programmation asynchrone, on se rend compte qu'on fait de plus en plus euh, des fonctions précises pour un but précis. On ne s'en rend pas forcément compte que des fois, dans une fonction, euh, elle n'a pas forcément besoin d'être très longue, mais on va avoir un moment où on va faire deux choses qui n'ont rien à voir et bon, ça tient dans une fonction, il n'y a pas de raison de séparer. Et bien, avec la programmation asynchrone, on se rend compte, que ça peut avoir un intérêt d'avoir des fonctions explicites pour chacune des étapes pour pouvoir les lancer éventuellement de manière concurrente en parallèle. Un autre cas qu'on rencontre souvent et qui est un piège, c'est la boucle, dès qu'on fait une boucle. Là, visuellement, on voit qu'il n'y a qu'un seul yield, en fait, c'est un piège, parce que vu que c'est une boucle, eh ben, typiquement, on va itérer autant de fois qu'il y a d'éléments dans la boucle sur ce yield. Or, dans 99% des cas, quand vous faites une boucle, les itérations sont indépendantes, c'est-à-dire que l'itération 2 ne dépend pas de l'itération 1. Donc là, pareil, il y a quelque chose à gagner. Donc, si on voulait refaire ça à la main, bah c'est exactement le premier exemple que je vous ai donné avec Guzzle, c'est-à-dire que j'itère, je prends des promesses et à chaque fois je les mets dans un tableau et à la fin je peux tout attendre de manière globale avec un, un promise all. Alors ça on l'avait tellement de fois qu'on a même fait une petite fonction, ça aussi, ça se retrouve dans certains frameworks, c'est une promesse spéciale pour faire un for each. donc donne-moi un itérable, donne-moi une fonction, je vais l'appliquer et je te notifie quand tout est terminé. Là, sur une fonction courte, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mais, euh, mais nous, en tout cas, c'est un peu la réflexe. À chaque fois qu'on voit une book for each, on se dit, « Ah, je vais peut-être chercher à faire ça si j'ai un yield dans ma book for each. » Un petit détail technique que certains auront peut-être remarqué, j'ai laissé volontairement un peu de flou, c'est que euh, je vous parle de générateur euh, pour faire des fonctions asynchrones, mais je vous ai toujours dit qu'il faut retourner des promesses. L'objet qu'on manipule, ce sont des promesses. La chose à retenir, c'est que... Euh, il faut toujours retourner des promesses lorsque vous avez des interfaces publiques, des méthodes publiques, retourner des promesses. Le générateur c'est un détail d'implémentation, c'est une manière de retourner une promesse. Donc euh, là, euh, voyons un, un contre-exemple, c'est-à-dire typiquement pour faire du cache, vous allez avoir une fonction euh, foo qui appelle en fait une fonction euh, euh, asynchrone tout en bas, async function, mais juste avant on va regarder si on n'a pas déjà le résultat en cache. Et ben, Imaginons, euh, voilà, j'ai trouvé mon, mon résultat euh, dans mon cache, je crée une promesse à la volée, mais c'est une promesse constante, on appelle ça, c'est-à-dire c'est une promesse qui est déjà résolue, mais comme ça je respecte mon contrat d'interface, et puis ensuite j'appelle une fonction asynchrone, et euh, cette fonction asynchrone, elle, elle va me retourner euh, une promesse, elle, elle peut être générée, bah, pareil, avec un, un générateur ou autre chose, il y a aussi d'autres mécanismes comme euh, les deferred, euh, il y a, a d'autres manières de faire des promesses. Alors là je vous ai montré un peu la mécanique, comment ça se passait un peu tous les jours. Les inconvénients, il y en a quelques-uns. Euh, notamment, bah, il y a un peu de bruit, ça génère un peu de bruit euh, quand on fait de la programmation asynchrone. Et justement, pour passer d'un générateur à une promesse, eh ben, on se retrouve à devoir faire une fonction intermédiaire. Donc il y a deux approches, soit on fait une fonction, une fonction anonyme, donc là typiquement c'est une fonction qui retourne un générateur, parce que je fais des yields à l'intérieur, j'ai ma fonction, et je l'exécute via euh, le, une fonction de l'event loop qui est async. Et du coup, là, ça va me retourner une promesse. Une promesse qui dit, quand cette fonction, quand ce générateur sera terminé, eh ben, je, je, je résoudrai cette, cette promesse avec la valeur euh, rendue par le générateur. Du coup, ben, on est un peu habitué maintenant, c'est-à-dire qu'on voilà, a un peu une convention sur certains projets, on dit, voilà, il y aura une fonction anonyme, et puis à la fin, on rappellera la fonction avec le async. Une autre méthode, c'est dire, j'ai une fonction privée, on a ça sur d'autres projets. C'est-à-dire, là, j'ai ma function, et ben on fait my function async, qui est privée, et la publique appelle la fonction privée juste pour faire passe-plat et convertir de générateur à promesses. Donc, un petit peu de bruit là-dessus. Un autre bruit inévitable, c'est bah, les promesses, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'on a gagné un peu avec euh, les types de pouvoir typer de partout, bah, on le perd un peu avec les promesses. Alors, on n'est pas capable de dire c'est une promesse de quoi. Donc ça, il y aura peut-être des choses à faire avec des génériques ou euh, PHPStan peut aussi apporter des, des notations euh, qui peuvent aider. Mais en fait, le vrai problème, c'est sur les yields, sur les id, on ne sait pas, ça peut retourner quelque chose ou pas, ou rien du tout. Donc là, on est un peu pragmatique, c'est-à-dire qu'on met des commentaires quand c'est pas évident, sinon on essaye de bien nommer les choses, mais ce n'est pas forcément évident non plus. Et voilà, on, met, on rajoute des, des petites annotations pour notre analyse statique, pour aider, pour faciliter dans, dans la vie de tous les jours, avec les IDE, avec, avec les outils de debug. En parlant de bruit, euh, du bruit aussi sur la stack trace. Donc forcément, on rajoute euh, des outils, euh, donc eh ben, forcément on rajoute des appels de fonctions, ça c'est un premier point. Mais euh, ce qui est troublant, c'est que bah, quand ça plante, vous vous plantez au milieu de quelque chose qui était fait en même temps que plein d'autres choses. Donc ça c'est très similaire à ce que vous avez pu rencontrer si vous avez déjà travaillé avec des event dispatchers. C'est un peu la frustration qu'on a des fois, c'est qu'on est dans un endroit du code, mais on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où est-ce qu'on était avant, parce que l'event a été dispatché dans plein de listeners et qui le renvoient, etc. Et au final, on perd un peu l'aspect procédural, mais très lisible, de, de là où on en est. Ben, c'est exactement pareil avec la synchrone, vu qu'on enchaîne plein de choses en même temps, en plus, ben, c'est difficile de savoir où on en est. On utilisait Blackfire, nous, on utilise toujours Blackfire pour faire du profiling, euh, pour détecter euh, là où euh, notre code peut être amélioré, et là, Blackfire, eh ben, il, il nous donne une call stack euh, qui est la call stack qui a été appelée. Quoi. Donc, on se retrouve avec des trucs assez, euh, assez illisibles, au final. Et, euh, et du coup, il y a aussi le fait que ce soit les générateurs. Les générateurs, c'est euh, un concept un peu bizarre, c'est-à-dire c'est une fonction, on rentre dedans, mais on ne sort pas du générateur avant la fonction à plantes, donc ça ne rentre pas vraiment dans les cases. Je sais, pour les avoir un peu embêtés avec ça, pour les avoir un peu titillés là-dessus, que les générateurs, ils travaillent dessus et que ça devrait améliorer la chose. Et un, un effet de bord rigolo, c'est que euh, sur un autre projet, on s'est dit, tiens, on va analyser, c'est bizarre, c'est pas très rapide, sur un projet justement qui utilisait, utilisait, pardon, utilisait de la synchrone, et en fait, on s'est rendu compte que la tac, elle n'était pas du tout comme ça, elle était très lisible. À des endroits où on voyait bien des gros pavés euh, qui apparaissaient. Et ben, du coup, on s'est rendu compte que on utilis... puisque la call stack était lisible, c'est qu'on ne faisait pas bien de la l'asynchrone. Du coup, ça nous a montré que si votre call stack est lisible, c'est que euh, vous ne faites pas bien de la l'asynchrone. Bon, C'était un effet de bord intéressant. Du coup, pour vraiment optimiser sur certains points, ben, on a été obligé de déployer euh, des petits outils un peu faits sur mesure, qu'on n'a pas industrialisés, parce que c'est vraiment euh, mettre un stopwatch, typiquement, dans chaque fonction qui nous intéresse, envoyer ça dans le profiler Symfony, et puis essayer de visualiser euh, quand commence telle fonction, est-ce que je ne pourrais pas la ramener avant. Euh, typiquement, on, fait un peu, on préchauffe un peu du cache, où euh, toutes les informations utilisateurs, je sais que je vais en avoir besoin, donc je vais les, les calculer euh, super tôt dans mon dans mon processus et puis je sais qu'à un moment je vais demander tiens quelle est cette promesse et hop elle est déjà là et avec un peu de chance elle est déjà résolue. Dans les warnings, à garder en tête, attention une event loop euh, ça tourne toujours okay? c'est très mauvais pour euh, ne rien faire. Alors ça c'est un peu pareil naïf mais si vous faites une event loop et que vous n'avez qu'un seul appel http et ben en attendant cet appel http suivant les implémentations et sous certaines conditions, gardez en tête que ça peut tourner, et donc consommer du, du CPU pour, pour pas grand chose, et du coup impacter le CPU laissé pour les autres, pour les autres process PHP à côté. De manière générale, c'est super puissant, et du coup on a tendance à envoyer plein de requêtes, etc. Mais il y a bien quelqu'un qui les fait les requêtes, c'est-à-dire si ce n'est pas PHP, c'est votre système. Et donc c'est un peu facile d'envoyer plein de requêtes et puis au final bah, de saturer ailleurs et ce ailleurs ce sera votre interface réseau euh, ou votre, euh, enfin, votre serveur de manière générale. Alors un peu les conclusions de cette année euh, passée euh, avec la synchrone. Tout d'abord un truc que j'ai un peu omis c'est euh, et dans les équipes alors comment ça s'est passé, comment on a formé les gens. Donc moi j'avais fait un petit workshop, on a mis en place euh, le, le framework etc. et en fait la conclusion c'est que bah. C'est pas vraiment un problème, c'est comme mettre en place Symfony, il euh, y a des gens qui sont euh, plus à l'aise avec ça, on met en place toute la stack, et puis ensuite, ben, voilà, vous allez dans votre contrôleur, vous mettez votre logique métier, et puis on fait plus du Symfony tous les jours. Ben, c'est exactement pareil avec la synchrone. Euh, une fois que c'est en place, ben, on a compris que j'ai des promesses, j'utilise Yield pour avoir le résultat, et ça déroule assez naturellement. Si je devais comparer de manière complètement subjective la différence avec euh, synchrone à synchrone, vous avez ici, on va dire, une journée normale d'un développeur ou d'une développeuse, à savoir, je développe, j'optimise un peu, et puis les moments, je ne comprends pas ce qui se passe. En asynchrone, on fait un peu plus attention à l'optimisation, c'est-à-dire que, ah oui, mais alors, est-ce que je vais le faire en même temps Est-ce que je remonte ça le plus tôt possible Et puis, quand on se demande ce qui se passe, bon, on se le demande bien, mais, mais ça ne change pas radicalement. Euh, bien sûr, vous avez envie que je vous garantisse les gains, euh, combien vous allez être deux fois plus puissant, plus performant. Le problème, c'est que ça dépend énormément. Je vous ai dit, on peut faire de l'asynchrone, et puis, en fait, euh, faire du synchrone en asynchrone, et du coup, ne rien gagner. Donc, ça dépend énormément du use case. J'ai un petit workshop euh, que j'ai mis en ligne, qu'on faisait en interne. Donc, c'est une API un, un peu folle, où euh, vous faites un appel API pour avoir un texte, qui vous donne des... URL pour avoir des phrases, qui vous donnent des URL pour avoir des mots, qui vous donnent des URL pour avoir des let's et au final vous recomposez tout ça et ça vous donne un texte. Donc il y a 8000 requêtes à faire c'est euh, beaucoup et euh, ça fait euh, si on comptait 200 millisecondes à peu près pour chaque requête, et ben voilà on en est à 20 minutes et en asynchrone, le but de l'exercice c'est faire en 20 secondes. Et 20 secondes c'est vraiment quand on fait ça euh, qu on fait, quand on fait ça très vite, on peut ensuite optimiser, on peut même faire du cache, on peut faire plein de choses. Donc là c'est facteur 60. Donc c'est sûr, si je vous dis vous faites x60 sur la rapidité de vos API, check direct. Dans la vraie vie, bah, ça dépend énormément. Nous, notre use case, c'est qu'on fait environ 20 appels sortants en moyenne pour un appel entrant, ce qui est beaucoup. On a des, en plus des API derrière qui sont pas forcément les plus rapides, donc entre 200 et 500 millisecondes. Donc on va dire que grosso modo, si je le faisais de manière synchrone, ça me prendrait plus de 5 secondes. Et là, on est en dessous de la seconde. On est à 800... En général, des fois un peu moins, des fois un peu plus en fonction du cache. Donc pour nous, c'est complètement jouable. Et de toute façon, à un moment, l'asynchrone n'est pas magique, il faut optimiser les requêtes qui sont dessous. Donc ça, c'est des, aussi d'autres des, pistes qu'on qu étudie. Donc pour résumer un peu, les quatre grandes décisions qui ont changé notre vie à tout jamais, enfin, en tout cas pour ce projet, donc avoir le bon use case pour faire de la programmation asynchrone, Vraiment utiliser les générateurs, ça si vous faites des essais, ça simplifie vraiment la maintenabilité. Je n'ai pas parlé de tous les cas complexes de gestion d'erreur, mais avec les générateurs, c'est juste comme d'habitude. Un try-catch et euh, comme on a l'habitude de faire. Les interfaces, Et vous pouvez tester Tornado ou sinon euh, partez directement sur AMP euh, si vous avez peur que ça fasse trop. Et euh, l'event loop, c'est euh, comme vous voulez, mais surtout vous ne mettez pas en tête que vous devez absolument avoir un serveur HTTP en PHP. N'hésitez pas à faire des retours, pas obligatoirement sur YouTube, vous pouvez le faire directement sur Dean ou venir me voir après. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour quelques questions. Bonjour, merci beaucoup Bonjour. pour euh, cette très intéressante conférence. Euh, tu parlais de Symfony tout à l'heure et je me demande euh, est-ce qu'on pourrait étendre le concept à euh, car un carnet asynchrone sur Symfony pour que l'intégralité d'une application Symfony puisse tourner avec des systèmes asynchrones Je ne parle pas intégralement synchrone, mais avec des systèmes asynchrones. Alors, il me semble d'ailleurs qu'il qu y a une version de Symfony euh, qui a déjà un POC en ce sens-là, euh, Ensuite, il faut voir qu'est-ce euh, qu que tu veux rendre asynchrone. Le problème qu'on a en PHP, c'est que bah, charger un fichier, ça se fait de manière synchrone. Toutes les API qu'on a pour charger un fichier, c'est de manière synchrone. Euh, au final, je ne suis pas assez connaisseur du moteur Symfony, mais euh, si, qu'est-ce qu'on pourrait y gagner Il ne fait pas d'appel HTTP, donc là, il y a toujours quelque chose à faire. Si le CPU est déjà plein à 100% en PHP, il bah, n'y a pas grand-chose à gagner. Quoi. Ensuite, c'est vraiment faire deux choses en même temps. Et là, c'est de la programmation en parallèle, c'est encore d'autres difficultés. Donc là-dessus, je ne sais pas. Ensuite, ça pourrait être eh ben, vouloir faire plusieurs choses en même temps, par exemple pour précharger des choses, mais on ne va pas optimiser le CPU, c'est plutôt du dispatch, c'est-à-dire, moi, bon, allez, je me charge à, à 20 Est-ce que quelqu'un veut se charger à 20 aussi Et puis plutôt répartir le chargement, mais en perf, je ne suis pas sûr qu'on gagne tant que vraiment le, le PHP ne permet pas de faire des choses asynchrones, charger un fichier ou ou générer du YAML. Donc, par exemple, sur AMP, ils poussent la logique jusqu'à dire, euh, ils lancent un thread discrètement, et comme ça, ils peuvent faire des traitements sur les fichiers en asynchrone, bah, parce que c'est un autre thread qui le fait. Mais il euh, faut faire attention avec les threads, surtout sur un serveur de production. Donc voilà, à tester, et puis ensuite, c'est la propagation asynchrone. C'est-à-dire, si on met juste une promesse à un endroit, bah, ça remonte, ça fait changer tous les prototypes. Donc, c'est pas négligeable non plus en, en termes d'impact sur ce genre de projet. Euh, merci pour cette conférence super intéressante. J'ai une petite question sur le test que tu avais fait. Euh, ouais. Est-ce que tu avais regardé au niveau CPU l'impact euh, que, que ça pouvait représenter Sur ce test-là Oui. Alors, c'est une très bonne question sur le workshop. Typiquement, il y a différentes approches, donc approche brutale. Ce qu'on se rend très vite compte, c'est que la machine, euh, cest nos PC, ne sont pas faits pour envoyer 8000 requêtes d'un coup. Et donc, euh, ça, ça échoue euh, lamentablement. Euh, et il y a plusieurs stratégies donc euh, la stratégie naïve c'est euh, on s'en fiche, bourrinez votre CPU euh, faites un try-catch euh, et puis vous recommencez euh, autant de fois qu'il faut donc typiquement, là il y a des stratégies à faire euh, c'est toutes les problématiques de résilience, à savoir des time-out euh, attention cette requête là elle est importante attention celle là elle n'est pas importante réessaye celle là, euh, celle là ne la réessaye pas donc ça ne résout pas ces problématiques là mais effectivement, lancer 8000 requêtes d'un coup donc en, en 20 secondes euh, ça va se faire, mais ça va être intensif pour le CPU. Et donc, sur un environnement partagé, avec des ressources partagées, et effectivement, c'est une vraie question à se poser. Donc, il faut faire du fair use et essayer de ne pas trop faire. Nous, typiquement en production, on a un, un décorateur sur notre client HTTP pour dire pas plus de X requêtes en même temps. Comme ça, ça on essaye de ne pas trop exagérer. Quoi. Bonjour, merci, et euh, bah, pour cette présentation qui permet de développer un peu l'esprit critique. Euh, moi j'ai l'impression que tout ce que tu fais, tu pourrais un peu le faire avec du gazole, Ouais. et que bah, tu as le courage d'utiliser AMP, c'est très bien de vouloir faire de la synchrone, mais qu'en fait tu n'utilises pas vraiment ce qui est intéressant, c'est-à-dire typiquement tu veux uploader un gros fichier d'un octet avec un GSO Web Token, et en fait, là, tu t'enfermes avec euh, bah, Symfony, le HTTP kernel, etc. Tu vas recevoir ces 1 Tera, et seulement une fois les avoir reçus, tu vas dire, hey, au fait, est-ce que le JWT, il était bon Alors qu'avec AMP, toute sa puissance, c'est justement, dès le début, dire, hey, le JWT, est-ce qu'il est bon Et sinon, dès le début, tu fermes la connexion, tu dis, non, mais ton fichier, tu te le gardes, en fait, tu ne vas pas me saturer avec ça. Pareil, ce qui est hyper intéressant, c'est pouvoir faire du streaming en sortie, pouvoir commencer à diffuser ça, bah, typiquement sur Amazon S3, ce fichier, ok, tu as le droit, moi en fait ton fichier, je ne vais pas encombrer mon disque dur ou autre avec ça, du coup bah, l'envoyer en streaming, en même temps faire passe-plat euh, directement à Amazon S3. Donc tu disais, euh, on met Nginx en façade, mais Nginx, est-ce que justement c'est quelque chose qu on a envie de s'enfermer avec Est-ce que par exemple, bah, là il y a une présentation avec Trafic, avec Trafic 2, etc. Moi, bon, J'espère que c'est Trafic 2. Qui, vient, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais du coup avec Trafic justement, euh, bah, en fait c'est lui qui fait frontal, il fait streaming directement à, bah, à, ce, à ce AMP, HP, et, euh, et du coup en fait bah, tu n'as pas de problème de l'eau, tu peux charger plusieurs instances de ce PHP, etc. Enfin, en gros pour moi c'est bien, hein. c'est une bonne introduction, etc. mais euh, le paradigme n'est pas poussé encore assez loin. Et en fait, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez essayé des choses comme ça est -ce que... Alors là, typiquement, ma réponse est « ça dépend ». Donc effectivement, euh, le streaming, c'est euh, aussi une, une application très intéressante, c'est-à-dire faire petit à petit, faire des vérifications en amont. Euh, je veux dire très clairement, nous, ce n'était pas notre cas d'usage. Là, euh, c'était vraiment faire des appels HTTP, euh, des appels HTTP euh, où, on, où on sait… Euh, enfin, ce pas forcément qu'on sait que ça, va, que ça va toujours réussir, mais on est dans un cas simple, effectivement. On peut aller beaucoup plus loin. Notre volonté, effectivement, de, de mettre ces interfaces, bah, c'est comme tout. Est-ce est que c'est de l'over-engineering Est-ce qu'on se prive pas d'utiliser la techno à plus bas niveau Pour l'instant, c'est un choix où on est content, parce qu'à MP on n'était pas forcément raccord sur tout ce qu'il faisait, sur un peu les singletons. Bon, il a une approche et moi, quand je propose une techno assez centrale, j'aime bien l'idée de pouvoir me dire, bon, au final, c'est un détail d'implémentation, que je passe d'AMP ou à React, je pourrais le faire sans problème. Et donc, voilà, pour répondre un peu sur le feeling, là, c'est, oui, on peut pousser beaucoup plus loin. Là, nous, ça répond à 100% à notre use case. Et effectivement, si tu veux faire des choses plus poussées, eh ben, il faut peut-être aller directement taper avec, avec ça, avec les interfaces plus bas niveau, quoi. Pareil, le, le, le SDK Amazon est un synchro, renvoie des, des promesses Guzzle. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre un gros framework par dessus. Ça nous est arrivé nous des fois juste d'utiliser les, les promesses natives et de pas aller plus loin euh, là dessus. Quoi. Ah, mais du coup, peut-être ne pas utiliser même Symfony pour la gateway justement et l'utiliser que pour les microservices ou des choses comme ça. Ouais, ça, voilà, ça c'est ensuite d'autres réflexions d'architecture. Ça, ça touche la maintenance, ce que tes équipes savent faire, ce que. Est-ce que tu es prêt à déployer en nouveaux outils, etc. Donc, nous, ça a été juste une décision de dev, du coup, et l'avantage, c'est que ça a eu peu d'impact sur, sur toute la partie Ops. Quoi. Merci. Merci, Benoît. On se retrouve dans 25 minutes après la pause. Merci.